Nous avons vu dans une précédente vidéo les notions de property et de descripteur. Nous avons vu qu'il s'agissait d'un mécanisme puissant pour contrôler l'accès et la modification d'un attribut particulier. Dans cette vidéo, nous allons voir une autre mécanique qui repose sur trois méthodes qui s'appellent getAttribute, setAttr et getAttr qui permettent de contrôler l'accès et la modification de n'importe quel attribut en Python. Nous allons voir également que ces méthodes. Implémentent un mécanisme subtil et complexe et que surtout leur nom a été très mal choisi, ce qui est souvent source de confusion. Nous allons revenir sur ça dans quelques instants. Donc, commençons par regarder la méthode getAttribute. Si vous implémentez la méthode getAttribute sur votre classe, vous aurez la certitude que tous les accès à des attributs sur votre instance passeront par cette méthode getAttribute. Donc, que votre attribut existe dans votre instance ou qu'il n'existe pas, vous allez passer par getAttribute. Par contre, toute la logique de recherche des attributs et en particulier les mécanismes des descripteurs sont implémentés dans la méthode getAttribute de l'objet object. Donc si vous voulez garder cette mécanique de recherche des attributs et garder la mécanique des descripteurs, vous serez obligé d'appeler object.getAttribute dans votre surcharge de getAttribute. Regardons maintenant une deuxième méthode qui s'appelle setattr. attr, set ATTR et la méthode, si vous l'implémentez dans votre classe, qui sera systématiquement appelée lorsque vous modifiez un attribut. Que cet attribut existe ou que, et que vous vouliez le modifier. Toute la mécanique de modification des attributs est implémentée dans, encore une fois, la méthode setATTR de l'objet object. Donc, si vous voulez modifier votre attribut et si vous voulez garder la mécanique des descripteurs, vous serez obligé d'appeler object7ATTR dans votre implémentation de7ATTR. Nous remarquons d'ailleurs ici que ce nom7ATTR est étrange. On se serait attendu à ce que cette méthode s'appelle setAttribute parce qu'en fait, cette méthode est vraiment la méthode symétrique de getAttribute. Mais pour des raisons historiques, elle s'est appelée7ATTR, ce qui est un petit peu troublant, mais qui est euh, l'implémentation que l'on a en Python. Regardons maintenant la dernière méthode qui est la méthode getAttr, qui est une méthode très différente de getAttribute et de setAttr, contrairement à ce que son nom pourrait laisser entendre. En fait, getAttr est en quelque sorte une méthode de la dernière chance. Si vous n'implémentez pas getAttribute dans votre classe, et si l'attribut auquel vous essayez d'accéder n'existe pas dans l'espace de nommage ou le long de l'arbre d'héritage, la méthode getAttr va être appelée en dernier ressort. Donc, c'est la dernière méthode qui est appelée avant d'avoir une exception attribute et error. Donc encore une fois, vous avez trois méthodes, getAttribute, setattr, SetAtttr est la méthode symétrique de getAttribute. Et vous avez une méthode qui s'appelle getAttr, qui est en quelque sorte la méthode de la dernière chance, qui n'est appelée que si cet attribut n'a pas été défini et si l'attribut n'est pas défini le long de l'arbre d'héritage. Ouvrons maintenant un éditeur idle pour commencer à jouer avec ces différentes méthodes. Reprenons l'exemple du descripteur température que nous avions dans une précédente vidéo. Donc, ici, vous voyez que j'ai mon descripteur, j'ai défini mes deux méthodes get et set. À ce propos, vous voyez que j'ai un petit peu de code, donc n'hésitez pas à mettre cette vidéo en pause et à prendre le temps de tranquillement taper le code qu'il y a dans mon éditeur idle. Donc, on voit que j'ai mon descripteur température qui définit une méthode get dans lequel je vais afficher un print desk de get ça veut dire que je rentre dans la méthode get de mon descripteur. Et j'ai une méthode set, dans laquelle je fais simplement un print desk de set, et j'affiche l'argument que je vais affecter à mon attribut descripteur lorsque je veux modifier. Voilà, j'ai pas de logique dans mon, dans mon descripteur set, parce qu'ici l'intérêt est uniquement de tracer les différents appels de méthodes. Puis ensuite j'ai ma classe maison, qui définit sa méthode init, tout à fait normale, qu'on a déjà vu précédemment, et j'ai implémenté les deux méthodes spéciales, getAttribute et setattr. Vous remarquez que je n'ai pas implémenté getattr qui est une méthode un petit peu différente, et je vous laisserai expérimenter cette méthode à titre d'exercice. Donc la méthode GetAttribute, je vous rappelle, est appelée systématiquement. Dans cette méthode, je vais afficher que je suis bien dans GetAttribute, et je vais afficher l'attribut auquel je suis en train d'accéder. Et ensuite, dans SetAttr, ma méthode SetAttr -tr prend trois arguments, self a et v. a est l'attribut que je vais modifier, et v est la valeur que je vais affecter à mon attribut. Et donc ma méthode setATTR va encore une fois juste faire un affichage de euh, que j'appelle setATTR, il va afficher cet attribut et maintenant égal à cette valeur. Donc ça va me permettre de tracer ces différents appels et je définis bien température comme un descripteur, hein, c'est une instance de la classe température qui est un descripteur. Donc j'exécute ce code et maintenant je vais créer une instance de ma maison. Donc je vais écrire m égale maison de 18. Regardons ce qui va se passer lorsque je fais un retour chariot. Lorsque je fais un retour chariot, je vais appeler un self point de température. Ça veut donc dire que je vais changer la valeur de l'attribut température, température étant un descripteur. Et on voit que j'ai trois méthodes qui sont appelées. Cette température avec l'attribut température 18, c'est normal. Cette température est appelée systématiquement dès que je modifie un attribut de ma classe. Il se trouve que cet attribut est un descripteur. Dans ma méthode, cette température, vous remarquez que j'ai appeler la méthode object setATTR, donc je vais rentrer dans la logique des descripteurs, et je vais donc appeler mon descripteur set18. Dans mon descripteur, je fais, euh, dans set ici, je modifie dans mon instance l'attribut underscore température, ça va donc reparser par la méthode setATTR avec le underscore température, et ça va le mettre à 18. Donc on voit toute cette logique un petit peu sophistiquée, je passe dans le set ATTR avec température. C'est un descripteur, je passe dans l'appel set du descripteur. Et l'appel set du descripteur modifie un attribut de mon instance. Je repasse donc dans cet ATTR avec l'attribut underscore température. Maintenant, essayons d'accéder à cet attribut température. Et pour ça, je vais utiliser la complétion. Je vais faire euh, m -temp tab Et nous voyons que deux méthodes sont appelées. getAttribute est appelé pour l'attribut dictionnaire. Et getAttribute est appelé pour l'attribut classe. Mais quel rapport avec euh, mon mécanisme En fait, simplement, j'ai fait un m.temp, complétion, idle, pour savoir quelle complétion faire, va interroger les espaces de nommage. Donc, il commence par interroger l'espace de nommage de mon instance, c'est l'attribut dict. Il trouve pas l'attribut dedans, enfin, il, il continue à remonter l'arbre d'héritage, il arrive dans classe, et dans classe, ensuite, il va interroger les différents espaces de nommage, mais le reste n'est pas instrumenté, donc on ne voit pas les différents appels. Mais en fait, idle, lorsqu'on fait une complétion, va remonter l'arbre d'héritage jusqu'à trouver mon attribut. Donc maintenant, je fais un m.température. Voyons les différents appels qui sont effectués. Je vois la méthode getAttribute qui est appelée pour l'attribut température. Normal. Tous les appels d'attribut passent par getAttribute. Il se trouve que getAttribute est un descripteur. Or, dans ma méthode getAttribute, j'ai bien fait un return de objectGetAttribute. Donc j'appelle bien la méthode getAttribute sur object, qui contient la logique des descripteurs. Cette méthode va détecter que c'est un descripteur, va appeler la méthode DESK-GET. Et dans le GET, qu'est-ce que je fais Je fais un inst point underscore température. J'appelle donc l'attribut température sur mon instance. Donc je vois bien ici l'appel de GETAttribute pour cet attribut underscore température. Donc continuons à jouer un petit peu avec ces descripteurs. Maintenant, je vais affecter une valeur... Exemple 22 à euh, mon attribut température. Voilà. Je l'exécute et je vois que je vais passer par cet attribut température égale 22. Ensuite, je détecte c'est un descripteur, je passe dans la logique des descripteurs. Mon descripteur va modifier underscore température, je repasse dans cet attr pour underscore température. Maintenant, regardons un attribut qui n'existe pas dans mon espace de nommage, m.x. m.x x est un attribut sur mon instance, je passe dans getAttribute. GetAttribute appelle le getAttribute de Object, qui est ici, qui va implémenter toute la logique qui est utilisée lorsque je ne trouve pas un attribut. Je ne trouve pas mon attribut, j'ai donc une exception attributeError. Si maintenant je fais un m.x égale 10, je vois que j'appelle setAttribute, je n'ai pas la logique des descripteur, c'est normal puisque x n'est pas implémenté comme un descripteur. Et ensuite, je peux bien accéder à mon attribut et savoir passer par getAttribute et j'obtiens la valeur. Nous venons de voir les méthodes getAttribute, setAttr et getAttr. Nous avons bien insisté sur le fait que les méthodes getAttribute et setAttr sont des méthodes symétriques. Donc dans ce sens, cet ATTR n'a pas, pas été très bien nommé, et ça aurait été mieux de l'appeler cet attribut, mais bon, c'est comme ça. Et nous avons vu que getattr est une méthode un petit peu différente qui est entre guillemets la méthode de la dernière chance, qui sera appelée uniquement si un attribut n'existe pas. Cette vidéo conclut ce MOOC sur Python. Thierry et moi espérons que vous avez apprécié ce MOOC et que nous vous avons convaincu que Python est un excellent langage pour aborder tout un tas de problèmes. Si vous avez suivi tout ce MOOC, ce que nous supposons si vous arrivez à cette vidéo, vous avez maintenant une profonde connaissance de Python qui vous permettra d'aborder les sujets les plus complexes. Cependant, n'oubliez jamais que seule la pratique vous permettra de devenir un expert de ce langage. Merci encore de votre confiance. Au revoir.